Tour de France du Digital, c'est un dispositif de formation itinérant qui permet aux équipes pédagogiques de se déplacer sur les différents sites Thalès pour faire partager aux collaborateurs ce qu'est la transformation digitale. Ce qui est original dans le dispositif du Tour de France du digital, c'est que nous avons choisi de digitaliser l'approche de la transformation digitale. C'est-à-dire que nous avons choisi de faire expérimenter les différents aspects de la transformation digitale, que ce soit des aspects business, culturels ou technologiques, à travers des ateliers d'expérimentation, ce qu'on appelle aussi du learning by doing, des ateliers pédagogiques et qui ne font pas forcément appel au digital. Les impacts de, du Tour de France ont été multiples, tout d'abord euh, par rapport aux équipes terrain que nous avons rencontrées lors euh, de la formation euh, Atelier Expérimentation, euh, je pense qu'ils ont changé de regard sur euh, qu ce que c'était que la transformation digitale. La transformation digitale, souvent, ça apparaît comme un mot un peu compliqué et, et très obscur. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et là, concrètement, on leur a montré bah, quels étaient euh, les, les outils, les business, les technologies ou la culture qui était derrière cette transformation et, et comment l'implémenter euh, concrètement dans leur métier. Il y a eu aussi des impacts sur la communication et sur l'image du groupe, puisque c'est une formation itinérante dont on a beaucoup parlé dans le groupe Thalès, de par son côté très disruptif. Nous ne sommes plus en salle de formation avec un formateur et des formés, mais on est vraiment sur un, ce qu'on peut appeler un Genius Bar, où les gens viennent se servir et picorer sur les différents ateliers. Donc on apprend à son rythme et du coup, il y a un vrai engagement des collaborateurs. Et on a par exemple un taux de satisfaction des 920 personnes qui sont venues sur le Digital Tour, qui est de 4 93 Selon moi, le premier facteur clé de succès de cette formation est lié à l'itinérance de la formation. C'est-à-dire que nous nous sommes déplacés sur les sites Thales pour aller au contact des apprenants euh, sur les différents sites de Bordeaux, Toulouse, Valence et Genevilliers. Le second facteur clé de succès, selon moi, est lié au parcours personnalisé. C'est-à-dire qu'à son arrivée, l'apprenant devait répondre à un test de personnalité digitale afin de déterminer quel était son profil digital. En fonction de son profil, différents ateliers était proposé et donc du coup nous l'avons accompagné et fléché son parcours afin qu'il retire un maximum de ses différents ateliers. La multiplicité aussi des ateliers qui étaient proposés c'est à dire qu'on avait une partie conférence, une partie démonstration de produits et une partie donc learning by doing avec les ateliers a aussi énormément plu aux participants.